Bonjour, euh, je suis tout à fait ravi de vous, de vous retrouver, de vous présenter deux auteurs euh, de, de deux romans de la rentrée littéraire de septembre, l'année dernière donc, qui euh, ont, ont, beaucoup, euh, plu, ont beaucoup plu euh, à notre équipe, euh, au comité de rédaction, euh, qui ont emporté les, les suffrages sans, sans trop de discussion, qui m'ont personnellement beaucoup touché également. J'ai bien touché alors qu'on qu est dans, dans un sujet a priori documentaire, puisque ce qui va nous concerner est ce que, ce que ces deux livres ont assurément en commun. Euh, celui donc de Célia Lévy, La tannerie, Célia Lévy à ma droite, et celui de Thomas Flau, Les Nuits d'été. Ce qu'ils ont assurément en commun, ces deux livres, c'est d'une façon romanesque de nous dire quelque chose de la jeunesse, d'une jeunesse contemporaine et d'un moment clé de la jeunesse, d'un moment de bascule qui est celui de son entrée problématique dans le monde du travail ou ce qu'il en reste selon les contextes. Par ailleurs, les deux livres diffèrent aussi bien par leur format. Le roman de Célia Lévy est beaucoup plus long. C'est un roman d'apprentissage long, volontairement long. Euh, qui, qui laisse une large place au temps, qui se déroule aussi sur un temps plus long, parce que celui de Thomas Flau euh, se passe dans un été. Les nuits d'été, voilà, ça se passe sur trois mois, et là, ça se passe plutôt sur deux ou trois ans. Ils sont différents donc, dans leur forme. Hein, je parlais de romans d'apprentissage. Euh, le vôtre, Thomas, est écrit au présent, euh, est plus court. Euh, les phrases aussi sont plus brèves, euh, majoritairement, je pense. Euh, le vôtre. C'est l'IA et c'est quelque chose dont on parlera sans doute aussi. s'inspire très volontairement euh, de, de formes classiques euh, et des romans d'apprentissage du XIXe siècle qu'il transpose dans un autre contexte. Euh, il diffère aussi par euh, les lieux euh, et le monde du travail considéré à chaque fois. La tannerie, euh, c'est la découverte par une, une jeune femme, Jeanne, euh, du monde du travail culturel. Euh, sur quoi on, la littérature nous avait assez peu documenté jusqu'ici. Euh, très contemporain, ça se passe dans les années 2015. Euh, Nuit debout y est, euh, y est présent. Et elle, euh, Jeanne fait ses premières armes donc, dans le monde du travail, après quelques stages en librairie et autres, un petit peu par hasard dans, dans cette tannerie qui est, euh, comme son nom l'indique, une ancienne tannerie euh, reconvertie en fabrique culturelle en centre d'art contemporain et de spectacle vivant aux abords de Paris. Alors, c'est une tannerie assez générique hein, qui pourrait s'inspirer de, de, de centres d'art contemporain et de cette tendance à la revalorisation d'un patrimoine industriel en lieu culturel on, dont on pourra parler aussi, parce que quelque part, par, par opposition, ça, les livres se rejoignent à cet endroit là sur ce que sont les lieux industriels. Euh, donc ça, ça se passe à un endroit particulier, à un moment particulier. Euh, et le livre de, de Thomas Flau, lui, se passe largement ailleurs, en province, en province frontalière, euh, du côté de Besançon, dans ce mystérieux Jura. Il euh, y a l'autoroute la, transjurassienne qui, euh, qui a un rôle important euh, parce qu'il s'agit d'un triangle de, de narrateurs, euh, dont deux jeunes hommes qui sont Thomas et son ami d'enfance, Mehdi, euh, qui sont pour l'été au moins, euh, travailleurs euh, frontaliers, hein, des, des, des gens qui font la, le passage tous les jours de la frontière pour aller bosser en usine de façon euh, précaire et intérimaire. Et, et je parlais d'un triangle parce qu'il y a également Louise, euh, qui est la sœur de Thomas. Euh, normalement, Thomas euh, ne travaille là que que pour l'été, hein, un petit peu comme Mehdi, mais pour des raisons différentes, parce qu'il est censé être étudiant et, et, et venir, euh, revenir chez lui pour travailler l'été. Puis en fait, Thomas a, a lâché ses études et donc à un moment de, de doute euh, sur ce qu'il peut devenir. Ces deux livres-là ont on ça en commun hein, de de parler de la jeunesse, de dire ce moment-là de la jeunesse, ces moments de bascule et de troubles profonds, où, par l'entrée dans le travail, on demande à des jeunes gens euh, de se définir comme, euh, par un projet, hein. c'est un projet professionnel hein, qu'on doit avoir dans la vie, alors qu'ils, euh, et ce que nous montrent profondément les deux livres, euh, qu'ils peinent déjà euh, à se définir comme être. Quelles sont les limites de leur être Qui sont-ils euh, Où en sont-ils et, et c'est ça qui, dans les deux cas, réunit les deux livres, sur cette, cette tension-là en permanence entre euh, ces, ces injonctions pas forcément claires du monde du travail, euh, ces injonctions à devenir à devenir quelque chose, à faire quelque chose de sa vie, alors qu'il euh, qu peine dans les deux cas à, à, à savoir ce qu'il en est de cette vie. Les deux livres ont aussi un, un autre détail, qui n'en est pas un. Euh, D'une façon générale, ils s'intéressent de très près aux lieux. Hein, je parlais de la tannerie et je parlerai de de l'usine euh, au lieu du travail, le lieu comme euh, évidemment entité avec tout ce qui s'y euh, rapporte de sociologie, d'urbanisme, euh, et puis le lieu comme euh, l'endroit où, où on traverse cette idée de travail par le corps. Ils ont en commun d'entrer, de nous faire entrer en tant que lecteurs, comme en caméra embarquée. En BD, comme on dit pour les, pour les journalistes, euh, quand ils euh, s'engagent dans l'armée pour faire des films avec les troupes, euh, Avec le narrateur ou la narratrice, euh, Jeanne, dans le cas de Célia Lévy et la tannerie. Et puis avec Thomas, dans le cas de Les Nuits d'été de Thomas Flau, dans les lieux même du travail. Le premier chapitre est cette entrée en matière, au sens propre, dans les lieux de façon très différente. C'est une expérience, dans les deux cas, très, presque traumatique, euh, parce que, pour le cas de Jeanne, voilà, vous allez nous le dire, ça, ça, c'est compliqué. Et puis, pour Thomas, c'est assez compliqué aussi de, de, de, de, de voilà, la rencontre avec ces, ces lieux, avec ces machines tellement étranges, euh, avec l'usine. Et ça, c'est euh, la première entrée par, par laquelle j'aimerais vous vous convient à, à répondre. On va peut être commencer par, par Célia puis euh, Thomas. Euh, C'est euh, cette importance là euh, que moi, j'ai relevée. Alors peut être que j'y mets plus d'importance que vous, mais tout de même, cette importance d'être euh, d'emblée euh, plongé dans les lieux du travail. Donc la tannerie et ce premier chapitre, Célia, où euh, Jeanne euh, fait son, sa première soirée d'essai, euh, est totalement paumée, euh, dans, dans, de, ne, ne sait pas ce qu'on lui demande de faire. Et puis euh, c'est pour ça que j'envisageais en, corporellement, elle ne sait au, pro, au sens propre, au premier degré, pas où se mettre. Euh, oui, après, euh, je pense que c'était plus fort d'un point de vue littéraire d'entrer de, euh, in medias res dans le de façon très directe dans le dans le cœur du roman, puisque fin, finalement, la tannerie, le lieu est un personnage et un des personnages principaux Et c'est le, le, la cristallisation euh, un peu emblématique du, de tout le récit. C'est ce qui guide et qui motive euh, le, le récit, la narration et euh, voilà. Et d'un point de vue, c'est-à-dire que le, le regard n'est pas panoramique, c'est un regard qui est à la hauteur de, du personnage. Et euh, effectivement, elle ne sait pas, elle sait pas où se mettre. Quoi. Mais ce qui est, je, en réalité, je me, euh, je, je me dis que c'est aussi, euh, le terme de réalisme moi, me gêne un peu quand on écrit un roman, mais euh, c'est dans la réalité ce qui se produit souvent. Quand on commence un travail, on ne sait pas où se mettre. Quoi. Et... Euh, et c'est vrai qu'elle passe pour une naïve Jeanne, mais en fait, si on se met à sa place et si on se souvient ou, ou quand, que quand on commence un nouveau travail, y a côté -là, il y a ce côté-là qui est un côté euh, où on est perdu où on sait pas, où, et où on pense beaucoup à la façon dont on apparaît aux yeux des autres. Je ne pas si invraisemblable que ça, ni si, euh, si fantastique ou euh, si... Voilà. Euh, mais il y a aussi cette euh, ce, ce que enfin moi ce que je voulais aussi transmettre par cette première scène, c'était une forme de euh, de foisonnement, de, de, de, de l'idée de presque de enfin de de fête et euh, de, de de joie un peu factice et de mise en scène euh, assez élaborée et, et que ça aille assez vite en fait que que les, les événements euh, que les événements s'enchaînent euh, de façon rapide et, et que ça lui fasse un peu tourner la tête et qu'elle ne sache absolument pas quoi faire, où elle est. Enfin, on a du mal d'ailleurs à un moment à se demander ce qu'est cet endroit, puisqu'il y a une péniche, le, le, le, le canal, euh, de la, enfin, un, un bal en même temps, un stand de tricycle, de la nourriture. Puis après, elle se retrouve encore ailleurs et elle ne comprend elle pas où elle est parce que c'est immense. Donc ça, ça montre aussi l'absurdité de ce type de lieu. Euh, avec le côté très naturel de, des personnes qui, qui, qui en fait ont, ont, ont, ont pris le jargon, euh, la langue qui va avec ce type d'endroit. De, et euh, parce y a aussi, en plus, en plus il, y a, il y a des officiels, donc il y a un discours très, euh, très officiel. Enfin, il, il, il y a le maire, je crois, et, la, et le directeur qui parle. Et donc en fait le ton est un peu donné, enfin c'est un peu comme une partition. Et donc là on a vraiment la, la première note et ça permet aussi de, de comprendre, en tout cas de voir vers où, on, où le lecteur, enfin justement où il s'embarque, en, enfin, quoi. Je pense que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quand même le contraire aussi comme euh, espace industriel, disons que, que dans ton livre euh, Thomas, parce que le côté attractif quand même est beaucoup moins là. Là il y a quelque chose de, de l'ordre du parc d'attraction, du divertissement, enfin. Euh, elle, elle est quand même en fait séduite par ce, par ce lieu, tout en étant un peu étonnée, elle est séduite, alors qu'on ne peut pas être séduite, enfin, c'est presque impossible. De... Alors Très différemment évidemment, oui, mais y y chose, euh, euh, y euh, il y a une attirance, il y a quelque chose, il y a une fascination pour les machines aussi, le lieu il est... Euh... Il est monstrueusement beau, en quelque sorte. Enfin, c'est la première un, impression qu'il nous fait. Cette machine, elle fait peur et en même temps, elle attire. Alors là où le lieu est très différent aussi, c'est que euh, Jeanne, elle est totalement perdue. Et là, euh, en le relisant, je me disais, ben non, là, c'est un lieu, euh, vu qu'il y a une utilité qui est autre, une grande fonctionnalité, il y a des flèches. Quoi. Là, on lui indique bien, tu dois aller là. Voilà. Euh, mais tout de même, il, il, voilà, c est, c est, ça produit sur lui et sur nous, du coup, une impression très forte. Oui, bah pour rejoindre, pour rebondir sur ce que disait Célia, euh le, le, la tannerie apparaît, euh, comment dire, pour Jeanne qui vient, de, qui vient de Bretagne et puis qui arrive comme ça dans ce grand lieu à Pantin, elle apparaît comme un, un lieu désirable, un lieu où c'est désirable de, de travailler. Et puis c'est un lieu où, où les gens de notre âge, moi j'ai 30 ans dans deux mois, euh, où les gens de notre âge ont une autre catégorie sociale, notre parcours scolaire, etc., bah, ils disent beaucoup, hein. moi, je voudrais bosser dans la culture et tout ça. Enfin, C'est devenu, euh, comment dire, une petite musique qu'on entend dans les soirées, enfin, quand il y avait des soirées. Alors qu'en plus, en termes de trajectoire des personnages, le personnage de, de Thomas, il se retrouve dans des circonstances, dans un contexte personnel extrêmement différent. C'est-à-dire, Il ne monte pas à, à Paris, il échoue à l'usine ou à travailler son daron. Et donc, il, il y arrive, il est déjà déçu. Il se dit, j'aurais jamais dû me retrouver là, il y a eu un accident. Quoi. Et Il se remettent cet accident, malgré tout, il y a une forme de fascination qui est due à sa généalogie, finalement, qui est due à, au, à ses mythes euh, personnels, qui sont sans aussi due à... Et ça, je ne résous pas complètement à hein, la façon dont il, euh, dont il vit sa relation avec son, avec son père, avec les figures masculines autour de, autour de lui, les figures masculines et ouvrières. Donc euh, voilà, mais il y a... Euh, comment dire pour aussi rejoindre ce que dit Célia, y a, moi, quand j'écris, je visais je vise le romanesque aussi. J'écris un, un roman, donc il y a une puissance littéraire à arriver justement in medias res. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai évité longtemps dans l'écriture. Si mon éditrice m'écoute, là, c'est est dans nos discussions qu'est venue l'idée de, de commencer par ce, ce passage qui venait bien plus tard, où il y avait une sorte de longue introduction qui était un... Ce qui est maintenant le flashback, euh, près de la page 50, je crois, qui revient sur euh, cette espèce de dépression euh, qui frappe euh, le personnage de, de Thomas. Et j'ai vraiment décidé aussi de, le, de commencer par ça, parce que c'était important de faire entrer au fond euh, le lecteur avec le personnage dans cette espèce de Big Bang, qui est euh, l'usine, cette espèce de, de, de, de chaos euh, un peu monstrueux. Et puis aussi parce que c'est en le relisant, euh, au moment du retravail, que je me suis aperçu qu'en vérité, cette page a été construite comme la première page de l'établi de Robert Linnard. C'est vraiment la même chose. Il y avait même, euh, y avait même une phrase euh, qui m'a été venue... Enfin, comment dire C'était quelque chose qui m'avait échappé au moment de l'écriture. Euh, dans la première ou deuxième page de l'établi, il y a un contremaître qui dit euh, à un certain Mouloud de montrer à Robert comment fonctionne la machine. Il dit, vas-y Mouloud, montre-lui. Dans mon texte, il y avait « Vas-y, Mehdi, montre-lui ». C'était vraiment la même chose. Quoi. Et, et je me dis « Bon, c'est curieux quand même ». Alors, bon, voilà, j'avais déjà décidé de mettre une phrase de Robert Linhart en exergue. Et je dis que c'est une bonne manière de commencer par là. Au fond, de, de parler de mon expérience personnelle, parce que le personnage de Thomas rentre. Comme moi, Thomas Flossier était rentré dans cette usine qui ressemble beaucoup il y a quelques années. Hein, C'était Vraiment, pour le coup, j'y mettais beaucoup de moi, beaucoup de mes perceptions de l'époque alors que ce n'est pas un livre autobiographique. Mais aussi, ça me mettait d'un seul coup comme ça. Dans... C'était un geste littéraire, quoi. Ça me mettait dans une, euh, dans une tradition littéraire. Ça me, ça me faisait me positionner par rapport à un livre qui était euh, important pour, euh, pour moi, quoi. Je dis, en gros, ben, voilà, Robert, il rentre. Robert Linhart entre à l'usine, entre chez Citroën. Voilà ce qu'il voit. Voilà ce que Thomas voit 40 ans, 50, 50 ans plus tard. Hein, puisqu'on j'ai commencé en 2018, donc, voilà. Et voilà, c'était ça qui était important pour moi aussi. 50 ans plus tard, et on y reviendra sur, sur ce qui est devenu euh, l'industrie. Mais quand vous avez parlé justement de, de Robert Linhart et d'inscrire le livre quelque part dans une tradition littéraire, euh, ça, ça me fait penser sur le jeu des points communs et des différences euh, euh, avec lequel je m'amusais tout à l'heure. et J'y suis revenu en, en le relisant, j'ai bien vérifié, mais euh, le, le livre de, de Célia Lévy, la, la tannerie, est écrit au passé simple. Euh, C'est un parti pris littéraire, hein, je parlais du 19e tout à l'heure, euh, et qui en lui-même, après, évidemment, il faut le tenir, euh, produit quelque chose euh, presque chimiquement par le fait qu'il nous raconte en fait de l'extrême contemporain. C'est à dire que c'est daté. Il y a Nuit debout qui est à peu près au milieu. Donc grosso modo, on est dans les années 2015, 2017. C'est très contemporain et c'est au passé simple. Euh, ce simple effet là produit quelque chose. Évidemment, c'est surtout sur la longueur que le passé simple produit quelque chose. Euh, la question que j'aimerais vous poser à cet endroit-là, c'est euh, la, la nécessité pour vous, la raison, euh, de le, au départ, hein, euh, dans l'idée première, puisque c'est un gros livre, donc euh, c'est un projet qui vous a accompagné longtemps, de, euh, de le situer dans une tradition et dans celle-là, c'est-à-dire celle du roman, on va pas... Euh, Jouer avec le terme réaliste euh, tout le temps, en tout cas du roman d'apprentissage 19e pour, euh, pour résumer un peu, en l'écrivant au passé simple d'une manière euh, classique serait un peu vite dit. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire l'inscrire dans une tradition littéraire. Oui, enfin, je pense qu'il est inscrit dans une tradition littéraire, mais même en fait, le, le, le sujet lui-même. Euh, mais parce qu'en fait, euh, comment dire Étant donné que la littérature française la plupart du temps est, est entrée au patrimoine et elle entre fréquemment au patrimoine et même les personnes qui enfreignent les règles du, du roman comme on dit classique euh, finissent eux-mêmes par devenir des auteurs classiques, il y a un fond comme ça euh, qui est un peu de l'ordre du monument mais qui est là quoi, enfin il est là et, et, et, et donc euh, moi j'ai décidé de l'utiliser euh, comme on décrirait un arbre ou une enfin ou en tout cas oui de... et puis à partir du moment où il y a des, des... c'est à dire ce sont des mythes euh, des mythes littéraires c'est aussi une façon d'abord de de les, de, les, de les mythifier et donc de les démythifier si on reprend ce, ce que ce dont parle Barthes quand il parle des mythes euh, des mythes littéraires et, euh, et des mythologies et d'autre part, euh, le passé simple, oui, l'emploi le, le, des, des temps qui sont des temps qui, quelquefois, ont disparu ou qu'on n'emploie pas du tout. C'est euh, aussi pour marquer une forme de distance euh, entre le, la réalité, le perso, enfin la réalité, que, oui, la, la réalité, le romanesque, le personnage et, euh, et l'auteur, en fait, et moi, quoi. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'utilisais assez instinctivement le, le passé et pas le présent ou juste l'imparfait ou le passé composé. Quoi. Les, les lieux sont traversés et vécus. Alors, on parlait longtemps de, de cette scène d'ouverture tout à l'heure avec euh, cette place hein, euh, symbolique, évidemment, la place dans une vie, mais surtout la place très concrète euh, qu'elle ne trouve pas. Euh, ils sont traversés par des corps, euh, ces lieux et c'est quand même une des un, un des points communs aussi des livres. Euh, donc chez Thomas, chez Thomas il y a le rapport. Hein, euh on travaille lui-même à la dureté du travail physique. Euh, pour le coup, ce travail qui pourrait ne sembler euh, pas être dur s'avère euh, à la tannerie par moment très difficile physiquement aussi parce qu'on les met dans des conditions un peu invraisemblables avec des travaux en même temps. À un moment, il y a des animaux à garder. Enfin, il y a des conditions euh, du, coup, du lieu qui, retrouve, qui recouvrent à un moment paradoxalement son ancienne nature industrielle de, de dureté euh, d'une manière presque absurde. En plus, euh, parce que euh, venu d'en haut et on ne sait pas comment. Et ça, c'est ce qui leur arrive souvent hein, à la tannerie, euh, d'avoir de, euh, de, derrière des allures d'horizon une verticalité qui, en plus, ne se dit pas et, et qui n'est pas claire. Euh, mais euh, le corps est partout. Euh, et, et je repense, par exemple, aussi au, au moment où Mehdi, euh, le copain arabe euh, de, de Thomas, euh, trouve un emploi de veilleur de nuit qui lui fait honte euh, et on lui dit, il euh, y a tout un passage sur l'uniforme, en fait. Euh, il a l'impression de n'être bon qu'à être qu'un corps, en fait, dans un uniforme. Euh, c'est sa seule fonction, sa fonction première. Et le corps me, sem me semble être fondamental euh, comme euh, instrument de perception dans vos livres et comme euh, endroit de l'empêchement, dont on pourra voir que c'est un empêchement social euh, aussi. Mais euh, elle ne sait pas quoi dire. Elle est sans cesse empêchée euh, physiquement de participer aux conversations. Ce n'est pas d'abord, me semble-t-il, un empêchement de penser. Ça peut lui venir, mais toujours après coup, parce que le corps, et cette histoire de, de, qu'on pourrait appeler timidité, me semble, pour ce qui est de, de Jeanne, l'empêcher au premier lieu. C'est-à-dire que son, la distance et son incapacité à, à entrer en scène, en quelque sorte, dans, dans, dans le jeu social, c'est d'abord le, par le corps qu'on en, qu en ressent l'empêchement. Euh, oui oui puis en plus bon, je crois qu'en plus au début elle a mis un... elle s'habille il y a aussi les habits parce que euh, en gros elle est hôtesse d'accueil et euh, bon là les hôtesse d'accueil c'est un peu plus cool on leur demande pas de porter des talons etc mais c'est elle-même qui se l'impose avant même d'avoir commencé enfin avant qu'on lui demande puisque elle euh, je crois elle porte un tailleur et donc, euh, et, non, bien et faire, donc elle, elle se met à, à la la l'aise physiquement c'est-à-dire qu'elle se met la des tenues dans lesquelles elle est à l'aise euh, je crois qu'à un moment, il est question des doudounes, euh, et, et ils ont froid et euh, bon, je pense que toutes les personnes qui ont été hôtesse ou hôtes d'accueil, à un moment, on voit un peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est souvent dehors. Enfin, moi, je l'ai fait plusieurs années et en fait, on est souvent dehors. Ce n'est pas du tout la même fatigue physique. Il euh, n'y a pas le côté abrutis abrutissement et abrutissant que tu décris, Thomas, dans... Euh, dans les nuits d'été qui m'a beaucoup marqué sur le côté où on est complètement déphasé entre le jour et la nuit et, euh, une espèce de fatigue qui est permanente en fait, c'est un peu différent mais sou... c'est vrai que ben, oui moi je sais ce que c'est que d'être euh, hôtesse d'accueil donc on a mal aux pieds, talons ou pas talons, talons c'est encore pire mais sans talons on a mal aux pieds, on a mal aux jambes et ça elle en parle quoi. Et aussi le, le fait d'être souvent debout, d'être euh, dehors fait qu'on a froid. Et donc elle parle, elle parle beaucoup du froid, euh, je crois à un moment. Elle, euh, donc il y a ça, et bon, il y a que elle, effectivement, il euh, y a toute la représentation aussi euh, et so sociale et euh, comment dire, euh, un peu de, de genre où euh, elle a l'impression de ne pas correspondre euh, ni à, à, à l'image qu'elle se fait de la parisienne, ni à l'image qu'elle se fait du du canon féminin, quoi. Et ces deux choses là combinées, et qui vont ensemble, hein, euh, l'empêche de prendre la parole et elle n'a pas, elle pense ne pas avoir en fait le, aussi le, le bagage culturel pour pouvoir s'exprimer, prendre la parole euh, parmi ces, enfin avec ces, ces personnes euh, qui lui semblent supérieures ou euh, euh, intellectuellement quoi. et socialement en fait, parce que c'est ça surtout. Et là, je repense à Mehdi euh, et à son corps qui est en même temps si vif et si... Euh en mouvement en permanence, euh, mais qui euh, se sent dans les mêmes empêchements aussi. C'est-à-dire que qu'il euh, n'est de toute façon pas à même de, de, de faire autre chose qu'être qu'un corps parce qu'il est assigné d'origine. Mais Thomas, euh, qui lui n'est pas arabe, mais euh, vient par ce, cette forme d'empêchement aussi d'arrêter ses études, euh, dit précisément à un moment, c'est page 42, il faudrait que j'aille la chercher, euh, qu'il ne parvient pas à penser, qu'il lui est impossible de penser. Ils sont persuadés euh, d'être interdit de penser, en quelque sorte, que, que, que ça, les, ça leur est voilà, physiquement pas possible. Euh, je ne pense pas qu que c'est une question d'interdiction. C'est vraiment une question d'empêchement. C'est que très vite. Euh, puisque moi, comme Célia aussi, c'est un, un texte qui part un désir de texte qui part d'une expérience concrète, une expérience d'aliénation au travail, quoi, pense de la souffrance du corps au travail. Euh, Comment dire Moi, j'ai pu écrire euh, que des années après, vraiment, euh, vraiment là-dessus, parce que euh, justement, au fond, c'était très difficile de se dissocier, de penser le travail tout en le faisant. Euh, je, je travaillais de nuit à, à l'usine et je, je rentrais le, le matin en, en, en stop et je tenais un petit carnet où je racontais juste ma nuit, mais très factuellement, comme ça, en buvant une bière avec mon colocataire à 7 heures du matin. Et euh, voilà, c'était tout mon carnet de que j'avais pris à l'économat. Il y avait juste vraiment des faits que j'énumérais. C'était plus ou moins voilà, ce que j'avais fait dans, dans la nuit, sur quelle machine j'avais bossé. Ça n'allait pas loin parce que c'était tout le temps la même. <rire> bon euh, C'est un empêchement parce que l'usine prend tout l'espace de la tête, prend tout l'espace de la vie, euh, prend tout l'espace des rêves aussi à... Euh ben, je crois que j'écris ou j'écrivais, ben, si, si je crois que j'écris, que c'est comme une langue étrangère, on finit par se dire qu'on commence à l'intégrer quand on la rêve, quand on rêve dans cette langue. Donc quand on commence à rêver dans la langue des machines, on est mal barré en fait. Euh, voilà, donc ça, ça, ça, ça arrive, à, ça, ça arrive à, à tout le monde. Et comment dire, peut-être que du côté de Thomas, il y a vraiment cette question euh, qui est, qu est la mienne en tant qu'enfant d'ouvrier, euh, c'est que comment mon père a, a fait pour, euh, pour tenir, pour être disponible pour ses enfants, pour ses amis, tout en ayant ça, qui m'a euh, terrassé en quelques mois euh, Comment est-ce que mon grand-père, euh, ma grand-mère, ont réussi à, au fond à, à pas devenir euh, fou Comment cette génération de gens réussissent à ne pas euh, devenir, euh, devenir fou voilà. euh, Je pense que cette question de l'empêchement de, de de penser, elle est, elle est beaucoup plus traitée à travers le personnage de Thomas qu'à travers le personnage de, de Mehdi. Mehdi, c'est un autre empêchement. Il, il a tout à fait conscience, au fond, qu'il est, En tout cas, il, il a l'impression que sa vie est finie, je pense. Il a l'impression qu'il qu qu est bloqué et, et qu'il ne peut, euh, qu peut, euh, qu peut plus aller nulle part. Et, il trouve, euh, et sa vie, elle trouve une issue à euh, euh, un mauvais contour, quoi, sur une route de montagne. Mais... Euh, ouais. Ouais. Les corps et les lieux. Donc Mehdi et la moto, hein forcément, on, on, on y fait allusion. Euh, la difficulté à traverser, à vivre, à, à pénétrer ces lieux-là, au sens propre. Euh, donc les lieux du travail, on les a un peu évoqués. Euh, mais il y a d'autres lieux symboliques euh, dans les livres. Euh, et quand je parlais de, du, du, de cette bascule de la jeunesse tout à l'heure, il me semble que quelque chose se joue là euh, dans leurs deux cas. Alors Thomas revient hein, d'emblée hein, sur ces lieux d'origine. Euh, C'est sous une forme d'échec au départ, mais il y a aussi euh, une mélancolie euh, qui le traverse parce que les lieux sont ceux de l'enfance. Il y a quelque chose qui revient. Et quand Jeanne va vraiment pas bien, euh, elle retourne en Bretagne et il y a le même genre de mélancolie qui la prend face au paysage euh, et le même genre de retour d'enfance aussi. C'est à dire que euh, là, les lieux euh, d'origine euh, ont, ont plusieurs vertus symboliques, euh, me semble-t-il, hein, c'est à dire social, évidemment, euh, les, les lieux de l'échec, mais les lieux d'où on vient euh, et qui sont à un moment de la difficulté de leur trajet un peu magnifié dans leur tête, euh, mais qui disent en même temps qu'en fait, ils ont déjà pris un coup de vieux, parce que euh, c'est le moment où, dans leur vie, ils sont en train de se dire qu'il y a eu un passé, finalement. Avant, ils étaient jeunes. Et quand on est jeune, on ne pense pas à l'enfance. Et quand on devient adulte, on commence à se rappeler qu'on a été enfant. Célia, Thomas, qui veut... Célia Moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même trop jeune encore pour se dire ça. Je ne sais pas si c'est une question d'âge. J'ai plutôt l'impression qu'elle est, qu est prise entre deux mondes, c'est-à-dire que... Euh, euh, elle, euh, bah elle est montée, elle est à, elle est à, elle est à Paris, elle est, elle est prise dans une vie comme ça d'apparence et, euh, et un peu frivole et en même temps quand elle revient en... et elle n'appartient plus en fait à son lieu d'origine quoi, donc elle n'appartient à aucun lieu réellement, ou euh, c'est ce qu'elle se dit du moins c'est qu'elle n'est ni, euh, ni réellement euh, que Paris ou la banlieue parisienne. En tout cas, là où elle évolue euh, professionnellement, euh, ce n'est pas un, un, un territoire euh, ni hospitalier ni euh, intime. Et qu'en même temps, ce qui serait euh, l'intime ne l'est plus, elle le rejette. Enfin, elle le rejette et elle le voit comme finalement extérieur à elle-même. Et la, la ramenant à quelque chose qu'elle qu a toujours essayé. Fin, qu'elle elle a essayé, en tout cas dans les, les, les dernières années de sa vie, d'effacer. Le passé dont on aurait un peu honte et la classe sociale, évidemment, voilà, d'origine. Euh, Thomas, ouais, le, le retour sur les lieux. Ouais, euh, dans le livre de, de, de Célias, ce qui est très marquant, c'est cette, euh, cette ambivalence dans le moment du, du retour, des premières vacances en Bretagne, où il y a des, il y a des passages vraiment très brûlants. Euh, la fin de l'été, la fin du mois d'août où elle retrouve cet Erwan, elle, elle, il se baigne, etc. Il Et y, y a des moments très, très brûlants, très, très chaleureux, comme ça, avec une sorte de, comment dire, une, une joie au premier degré du, du retour, avec une honte euh, de ce qu'on retrouve. Quoi. Je pense à Madame Armand, c'est ça. Hein voilà, elle, dit, euh, ben voilà, elle a un peu honte de ce qu'elle raconte, elle se dit ah, « bah, je vais le raconter à mon collègue qui va peut-être venir, on va se moquer d'elle, de cette femme qui lui est finalement assez, euh, assez proche. » Euh, c'est quelque chose que je traite plutôt par un peut-être un peu plus par la, plutôt par la bande cette question de la honte euh, dans mon texte c'est des sous-entendus plutôt je crois en tout cas des sous-entendus dans le parcours de dans le parcours de Thomas qui dit qu'il a eu honte parfois euh, du comportement de son père qui parlait en, en, en dialecte euh, qui euh, qui s'adressait aux serveuses euh, etc il y a euh, il y a Louis, sa sœur, qui semble partie pour mieux s'intégrer euh, ouais. dans, dans la société, mais qui à un moment ne supporte pas, en fait, de, de s'enfuir d'un lieu. Euh, de chez ouais. son... Alors là, c'est une sorte de, de honte inversée, je ne sais pas, ou de, ou de colère, je ne sais pas. Quand elle se, je crois que ça, ça se cristallise vraiment euh, sur, sur des objets. Elle, elle est chez cet homme qui s'appelle Jules, qui est, euh, qui est, comment dire, qui, qui, qui s'impose à lui-même une trajectoire inverse de celle de Louise, de Louise qui est une trajectoire euh, qu'elle a conçue, une, une trajectoire de bonne élève quoi, hein, qu'elle a conçue naïvement comme une comme une trajectoire d'ascension. Euh, Ces enfants des classes populaires stabilisées qui passent par la, la fac, la fac quoi. Moi j'en étais. Il hein, y a, euh, je crois 28% d'enfants d'ouvriers et d'employés à, à la fac. C'est beaucoup, c'est presque c'est presque un enfant sur trois. Donc Louise en fait partie comme moi j'en ai fait partie. Et euh, elle se retrouve chez, ces, chez ce jeune homme qui a, quitté, qui a fini ses études de philosophie, qui les a, qui les a lâchés pour, devenir, pour faire un apprentissage de charpentier. Il a des parents architectes avec une très, très, belle, très, très belle maison. Et je crois que la, la maman de cet homme, de ce jeune homme, met un, un, un disque de Coltrane. Et puis je crois qu'à l'intérieur d'elle, c'est trop. Quoi. Est, le repas est bon, c'est un repas en cas de service. Il y a, il y a Coltrane qui passe, il y a peut-être même des chandeliers en argent. Je sais pas. Là, c'est trop, ce n'est pas possible, il faut s'en aller. Elle a... Elle a vraiment terriblement, euh, terriblement honte. Donc, il y a ça, il y, y a cette honte euh, cette sociale euh, qui est, comment dire, qui est presque un, un topos en littérature, quoi. Euh, ces 30 dernières années, euh, c'est très, très prégnant, quoi. Et puis, il y a aussi une description peut être de, de ce lieu de l'enfance comme, euh, oui, un lieu de mélancolie, mais aussi un lieu de, lieu de chaleur, un lieu de, un lieu de lumière qui vient contrebalancer finalement la, la dureté des nuits d'été dans mon, dans mon livre. Je, comment dire, j'écris mes livres, je sais pas, toi Célia, mais moi je, me, je vois des couleurs aussi, hein, dès le départ, et, et mon, mon premier livre était un livre gris, hein. il était très sombre, euh, voilà, c'était une explosion nucléaire, tout ça, enfin voilà, j'ai les, les, les pas de main mortes quoi, mais là je voulais vraiment un, un texte plus lumineux, euh, un texte où, euh, comment dire, on est dans ce lieu gris euh, et mélancolique, quel quartier dans lequel j'ai, dans le une image du quartier dans lequel j'ai grandi, mais c'est aussi un lieu où, où, où on s'aime et où on, on, comment dire, on pratique une, une sorte de communauté perdue. C'est-à-dire qu'on on retrouve ses amis d'enfance, on fait comme si euh, la vie ne nous avait pas éloignés. On s'aime toujours. On est là, on est là ensemble, on ne on pose pas la question du, du social, on ne se, se positionne pas dans l'arc social, on aime. Et c'est tout. En tout cas, moi, j'ai écrit ce livre aussi pour me dire que c'était possible, parce que j'avais l'impression que dans ma vie, ça n'était l'était pas. Et voilà, j'ai écrit ce livre aussi pour euh, retourner au lieu de mon enfance, où je ne retourne plus, et, euh, et retrouver, mes, retrouver mes proches, retrouver mes, mes amis, et recréer une communauté par, par la littérature et par la langue, par cette troisième personne qui passe de, de point de vue en, en point de vue, quoi. Tout au long du livre, ne parvenant pas, je pense, à, à adhérer, à, à, à pénétrer, à avoir les clés, les codes, aussi bien langagiers que, que sociaux, euh, Jeanne est dans des, des formes de rejet, aussi bien de la famille que du Erwan qu'elle croise. Et il y a une scène notamment très cruelle, je crois que c'est pendant Nuit debout, où elle rencontre une ancienne euh, copine de fac ou de lycée, enfin, bon, de, du début de sa formation, euh, qui va encore plus mal qu'elle. Et elle en jouit, enfin, euh, elle, elle, elle, là, c'est la première fois, enfin, c'est une des seules fois où elle parvient à tenir un discours complètement euh, valorisant euh, de son boulot, qui est un discours fait, et qu'en plus, hein, enfin, qu'elle qu fabrique, parce qu'elle ne traverse pas vraiment ça en ce moment. Et, et je l'ai trouvé terrible, euh, ce moment-là, de révélateur de, de, des effets de la honte sociale, en fait, de ce qui se passe en elle, du trouble dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'elle ne parvient à dire du bien de sa situation que pour euh, enfoncer quelqu'un, enfin, voilà. Euh, oui, puis, bon, c'est le moment où, enfin, euh, Jeanne est plutôt un personnage, on va dire, enfin, je ne sais pas si c'est positif, mais un peu quoi. Elle est pas, elle est plus, euh, pas... elle est plutôt en, elle est plutôt passive, et c'est le seul, enfin, c'est un des seuls moments dans le roman, je pense, où elle est active, enfin, où elle est plus active, où on sent une forme de, où elle, il euh... y a une forme de perversité, de, ouais, de méchanceté, de, et de volonté d'écraser quelqu'un qu'on ne sent pas d'habitude, qu'on ne sent pas euh, dans les, dans les passages précédents ou ou même ceux qui viennent. Enfin, après c'est plus ambigu. Elle essaye quand même euh, quelquefois, sans y parvenir. C'est juste que là, elle y parvient parce que euh, euh, elle tombe sur plus a, faible qu'elle qu à ce moment-là. Plus... Et mais quelqu'un qui en même temps, elle a perçu comme fort. C'est ça aussi qui est qui est ambigu, quoi. Euh, qu'elle a perçu comme intégré, comme euh, réussissant. Et, et là, tout d'un coup, euh, elle se sent euh, en, en position de de supériorité. Euh, je pense qu'il y, euh, y a aussi de la frivolité de sa part passe son, et du narcissisme puisqu'elle passe son temps dans la scène à se regarder dans le miroir et euh, aussi une forme de rivalité féminine, je pense, quand même. Je pense que le, le, le fait qu'elle soit euh, du même genre, euh, euh, de, euh, du même sexe, euh, joue. Il y a, a là-dedans aussi la, la rivalité qu'il peut y avoir entre deux femmes ou... Euh, et pas de la sororité, quoi. Enfin, en tout cas, pas un rapport d'entraide, de... <rire> mais un rapport... C'est aussi ça, c'est qu'il n'y a pas de rapport euh, d'entraide. Et, et c'est aussi, le, je pense, le fond du, du, du, du roman, c'est qu'il n'y a pas d'entraide entre les, les employés. Il n'y a pas d'organisation euh, sociale, c'est-à-dire, ou, ou, ou euh, comment dire, contestataire... Alors que quand même, même historiquement, enfin, le contexte euh, social leur des perches aux, aux employés. Je veux dire, ils peuvent s'en saisir quand même. Et il n'y a, y a pas d'entraide. De, à aucun moment, quand un personnage, un, un des employés ou une employée euh, rencontre des problèmes avec la direction, il se passe quelque chose. C'est l'inertie la plus euh, totale quand même. À part euh, quelques discours un peu catastrophés dans, dans, dans un bar. Euh, il... et, donc, et là, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que... L'empathie, elle est, elle, est, elle est rare, quoi, et, et, et l'entraide qu'il peut y avoir, la, la, la, ne, que ce soit en termes de, de classe sociale ou de, de traitement euh, fin, euh, comment dire, subi, ou, euh, ou de, de, de, de, voilà, de, le fait que deux femmes puissent s'entraider, dans le roman, c est, c est peu, euh, ça existe peu. Ce qui ne veut pas dire que dans la, dans la réalité, ça n'existe pas. Mais là, en tout cas, dans, dans mon roman, je crois que ça n'existe pas beaucoup. Oui, j'allais dire, euh, et, et je me suis rattrapé avant même de, de finir de le penser, euh, que, le, que le livre de Thomas, euh, tel que euh, vous le revendiquiez, euh, glisse des épiphanies, euh, instaure de la douceur euh, dans un cadre social qu'on décrit souvent de façon très brutale, parce qu'il l'est, parce qu'il est cruel, parce qu'il y a de la pauvreté, etc. Alors que euh, vous, vous, vous changez euh, le scope ou la lumière sur des, des milieux euh, qui sembleraient beaucoup plus... Euh, beaucoup plus heureux, euh, euh, smiley euh, et, et éveillé et enthousiaste, vous euh, faites apparaître une violence, euh, tue, ordinairement, sur, ce, sur le monde du travail en lui-même, dans la tannerie, et oui. dans les milieux culturels. Bah parce que c'est censé être sympa, quoi. Donc euh, non, mais clairement, et c'est vrai que bah, l'usine, c'est censé être pas sympa, mais je pense qu'il y a une culture... Enfin, moi, je ne veux pas, mais il me semble qu'en tout cas, il y a une culture peut-être euh, et syndicale et d'organisation et d'entraide et aussi dans, le, dans, dans un prolétariat qui, se, qui aussi assume euh, le, et peut-être a une forme de fierté, a eu une certaine fierté par rapport à ça, qui fait qu'il y a une entraide. Mais comme dans, dans les cités, il y a plus d'entraide que dans les quartiers bourgeois. Fin... Il en reste quelque chose. Alors, c'est un peu serré C'est ce que dit le livre aussi. C'est la, la, la classe ouvrière... Euh... Euh, leur travail précaire, l'usine qui, qui ferme, qui, qui démonte symboliquement, ça dit bien aussi qu'on essaie quand même de liquider ça, je pense, que ce qui était de l'ordre de la culture de classe. Euh, oui, alors je ne suis pas sûr que les usines qui ferment liquident, enfin c'est peut-être pas, pas vraiment l'usine qui ferme qui liquide la culture de classe ou la conscience de classe, c'est les évolutions du travail depuis l'époque de Berlinart, l'apparition de, de, de, de, du travail euh, intérimaire. Moi j'ai grandi à Audincourt. Il euh, y avait un foyer de jeunes travailleurs tout près de chez moi et euh, Stéphane Beau avait fait une enquête dans La misère du monde qui se passait dans ce foyer de jeunes travailleurs. C'était en 1991, donc date de ma naissance. Et déjà là, c'était des intérimaires qui venaient des quatre coins du pays quoi, et qui venaient bosser là. Ils n'avaient aucun, aucun horizon, etc. Donc, donc ça commence à, à dater. Moi, ce qui, ce, ce qui m'a frappé euh, dans, en lisant finalement le livre de Célia, en se disant qu'on allait nous mettre, mettre nos deux comme ça, c'était finalement le, le rapport euh, qu'entretiennent dans leur discours les, les personnages à la politique au, ou à la lutte collective. Au. Ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, il euh, n'y a pas d'entraide à la, la tannerie. Mais par contre, le, la, je veux dire, il y, y a des tunnels où euh, on a tous les, tous les comme ça du discours de gauche. Il y, y, y a un peu tous les, euh, tous les, tous les, tous les clichés de la gauche des, des, des, des dix dernières années qui reviennent comme ça. Et je veux dire, moi, moi il m'arrive trop souvent de parler comme ça aussi. Mais euh, voilà, je, je, retrouvais, je retrouvais ça, alors qu'au final, il n'y avait pas de... Comment dire C'est comme si tout était, la politique était qu'une affaire de, de discussion et de posture euh, qui, qui, comment dire, qui, qui ajoutait un peu de valeur à soi, quoi, à la manière dont on se montre au, aux autres, mais que ça avait comment dire, ça avait pas de prix sur le réel quoi. C'est une, une fiction politique qui est euh, comme ça énoncée par euh, par les personnages, alors que les miens, ils s'abstiennent de, de parler de, de politique et même Louise en fait, ils s'en abstiennent complètement. Et ils disent euh, font l'amour, on n'en parle pas, on le fait. La politique, on n'en parle pas, on la fait pas non plus. <rire> mais par contre, euh, comment dire, la littérature peut-être qu'elle peut des toutes petites choses. Peut-être que ce qu'elle peut peut ce qu'elle peut faire d'intéressant, c'est quand elle sait qu'elle ne peut faire que des petites choses. Alors moi, je voulais que mes personnages se révoltent, mais de façon un peu, un peu petite, un petit truc. quoi. Et là, c'est ce qui se passe à la fin de mon, mon, mon livre. Enfin, je, je raconte qu'ils ont, qu ont bloqué l'autoroute et qu'ils ont, euh, qu ont fait quelque chose parce que tu parlais de culture syndicale et tout ça. Là, on est en Suisse et il euh, y a une... Euh, comment dire le côté documentaire du texte, c'était aussi de montrer une situation de domination très très particulière, qui est celle des travailleurs euh, frontaliers, qui ne vivent pas qu'en Franche-Comté, qui viennent aussi de Lorraine, qui viennent aussi de, de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, qui viennent aussi de Haute-France. Et euh, comment dire, c'est une organisation du travail qui permet de, de balayer toute possibilité d'organisation syndicale, quasiment. Euh, ça, ils ont un salaire un petit peu meilleur, euh, que, bien meilleur euh, que s'ils bossaient comme intérimaire chez Peugeot à 20 km de là. Mais tout de même, il n'y a aucune possibilité quasiment d'organisation euh, collective. Et, et donc, voilà, je, la, la, la, le fait politique, ils ne peuvent pas en parler au fond, parce qu'il n'y a même pas de possibilité de s'organiser. Ils, ils sont tout à fait exclus de ça au fond. Ils font que de la subir, la politique, sans savoir vraiment que c'est de la politique, parce qu'ils sont entre deux pays. Par contre, peut-être qu'il peut y avoir une sorte d'explosion de rage. De... Euh... Puis il passe par les corps, on y revient. C'est ah là ce qu'ils bah oui. font, ils manifestent au sens propre quelque chose. Et il y a quand même un petit peu de ça qui passe par moment d'ennui debout, c'est-à-dire l'engagement du corps dans quelque chose euh, euh, euh, signifie, signifie une possibilité, une brèche à un moment. Alors qu'on est effectivement envahi de, de discours surplombants, et notamment le cas du camp de migrants qui est à côté de la tannerie. Ils se sentent tous, à un moment, il y a quelque chose comme ça, ils se sentent tous bien parce que la direction a, a donné un message, et ce message leur permet de continuer à abstraire le camp et, et, et, et à ne pas le voir. En il fait. y, y a eu des mots pour, pour recouvrir les choses. Mais au moment du debout par moment, ouais, corporellement, il y a, y a quelque chose qui, qui, qui semble pouvoir se réveiller. Oui, et puis bon, en fait, euh, c'est mes personnages, c'est les personnages qui sont... Euh, les perso à part Saïd, parce que quand même, il y a le personnage de Saïd qui est quand même différent et qui, lui, s'engage euh, réellement, et qui n'a pas peur de le, de le dire, même, de l'assumer. Oui, il l'exclut, du coup. Voilà, il l'exclut. Euh, il l'exclut assez rapidement, puis même, c'est un personnage quand même qui est très fuyant. Euh, d'ailleurs qui m'a fait un peu penser euh, qui m'a un peu fait penser à, à, au personnage de Mehdi oui. oh, à ma relecture aussi <rire> il, y a, il y a des échos euh, y a des qui, qui, qui, qui parlent pas beaucoup mais qui ont une forme de colère euh, et, et, et un côté un peu euh, pas très entier dans leur... Euh, bah justement, l'engagement au corps et au, au, la prise de risque. Ce qui amène aussi une clairvoyance, parce qu'il ouais. y a un moment très jouissif où, Salie, où Saïd euh, remet à, à sa place Julien sur la, la théorie de la valeur. quoi voilà, Non, tu dis un peu de la merde, voilà, c'est ça, juste comme ça, juste bien envoyé. Comme ça. Merci, et c'est là où ma place est cruelle. Euh, il, est, il est 17h44 et notre temps est bientôt échu. Et je voyais le sourire qu'il y a entre vous euh, de savoir que cette discussion est lancée, euh, <rire> va pouvoir se continuer euh, par ailleurs. Et c'est une joie. Euh, je n'ai pas euh, vu le, le, le dixième des questions qu'on pourrait encore euh, plier, déplier avec ces deux livres passionnants. Euh, J'espère sincèrement euh, que, que la rencontre avec ces deux auteurs, je n'en doute pas, euh, vous aura euh, donné envie également. Euh, dans quelques instants euh, la remise du prix euh, effraction SGDL avec Ariane Bois qui va donc remettre ce prix hein, c'est la deuxième, la deuxième édition euh, du prix euh, il y avait cinq ouvrages en liste dont les deux vôtres et, et nous allons savoir dans quelques instants euh, qui est l'heureuse lauréate ou lauréat euh, encore une fois merci à, à tous les deux pour vos livres d'abord et puis pour cette parole euh, ouverte euh, bonne suite et bonne fin de journée à chacun Bonjour, je m'appelle Ariane Bois je suis présidente du jury Effraction et de l'action culturelle à la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres représente 6000 auteurs de l'écrit. C'est le plus ancien syndicat français d'auteurs et nous en sommes très fiers. Alors nous sommes très heureux d'être associés à la Bibliothèque publique d'information pour cette seconde édition du Festival Effraction, qui est donc dédiée à la création littéraire contemporaine. C'est un pari gagné, je crois, parce que ces trois journées ont été riches de découvertes, de rencontres littéraires. Et c'était tout à fait naturel et évident pour la Société des gens de lettres de s'associer à cette manifestation parce que nous partageons les mêmes missions qui sont de valoriser la création et de promouvoir tous les auteurs de l'écrit. Chaque année, nous remettons des prix au printemps, à l'automne, des prix littéraires qui sont dotés des grands prix en juin et des prix euh, révélation au mois d'octobre. Donc nous avons souhaité euh, remettre en partenariat avec avec Effraction et la BPI, un de nos prix qui récompense, encourage et soutient la création contemporaine et des auteurs émergents. Avec le prix, le prix Effraction, nous cherchons à récompenser un ouvrage qui résonne avec le réel, qui est, suit l'actualité et il faut qu'il soit paru entre janvier et décembre 2020. Donc, avec les équipes de la BPI, nous, avons, nous nous sommes mis au travail, nous avons sélectionné des ouvrages, choisi le lauréat. D'ailleurs, vous pourrez en découvrir certains lors euh, des ouvrages en podcast dans la série qui s'appelle Réelle fiction, réalisée par la BPI. Je voulais d'ailleurs prendre le micro à cette occasion pour remercier les équipes de la BPI et tout particulièrement Emmanuel Payen, Annie Brigand, Monica Prochniewicz, Inès Carme, de, de nous avoir aussi permis de nous associer à cette belle manifestation, d'avoir réussi le pari de cette toute première édition. Et pour cette nouvelle édition, le jury, le jury qui est composé de Manon Denis, qui est lycéenne, Bernadette Vincent, qui est bibliothécaire, Anaïs Châtaigny, qui est usagère gagnante du concours pour participer au jury, et de quatre membres de la Société des gens de lettres, François Thierry, Marianne Rubinstein, Gérald Aubert et moi-même, nous remettons donc le prix à celui que je vais appeler Thomas Flao pour son excellent roman Les Nuits d'été, paru aux éditions de l'Olivier. Thomas, si vous voulez me rejoindre sur la scène je suis ravie de vous rencontrer. Je voulais, de je voulais vous dire quelques mots sur votre très, très beau roman. C'est un deuxième roman qui est tout à fait ébouriffant. On suit donc trois personnages Mehdi, Thomas et Louise, les garçons vont se retrouver à l'usine. Louise fait une thèse sur les ouvriers et c'est un portrait, ce qui nous a vraiment épaté, c'est le portrait d'une génération, un portrait fait avec empathie, avec compassion, avec délicatesse. Lorsque l'usine va fermer, le désarroi est évidemment palpable. Il y a de l'impuissance, il y a de la colère, il y a de la révolte. C'est un très grand roman social vous vous inscrivez dans une lignée qui est celle de beaucoup d'auteurs euh, et qui est celle, par exemple, du prix Goncourt de Nicolas Mathieu. Donc, euh, vous pouvez en être fiers. Et au nom du jury, je vous félicite et je vous remets le chèque mm -hmm. de la Société des Jouardettes. Alors, le chèque est un petit peu plus petit que ça, mais euh, mérite, le livre méritait bien une belle enveloppe. Merci beaucoup, Merci beaucoup à vous. Merci, Merci. beaucoup.